l'impératif, hein, mais d'un seul verbe parce que je suis un petit peu fatiguée. Vous avez dû remarquer comme moi que beaucoup de gens vous incitent à aller voir des spectacles ou des films et pour cela, sur les réseaux sociaux, ils écrivent « courrez-y hein, » et très souvent ils ont envie de mettre deux R comme si on allait y aller plus vite. Or ça ne rime à rien. Regardez, le verbe courir s'écrit avec un seul R donc pour former l'impératif présent, il suffit d'enlever « ir » et d'ajouter « s » ONS puis EZ, donc je vous l'écris en entier. Courésie. avec un solaire. Hein. Il n'y a aucune raison d'aller ajouter un air là, qui tomberait du ciel et qui viendrait se coller à l'autre. Là, je ne vois même pas d'où il viendrait. Hein. Vous avez remarqué ces noix de cajou, là, en haut à gauche ben, Moi, quand je déprime, je mange des noix de cajou. Et quand je vois deux heures à courésie, y ben, ça me déprime. Je vais prendre des kilos à cause de vous. Hein. À bientôt